Euh, les decklists. Donc, il y a. Il y a du. Euh, Chang-Chi, Rescue, oh. ok. Il y a du. Beast, Iron Man, Mister Negative, Wong, ok. Et il y a du. Ça. Euh, ouais. Il n'y a pas d'aéro dans aucun deck. Donc, je pense qu'on va prendre Shuri. <rire> même s'il y avait 3 0 dans chaque deck, non peut-être pas, euh, rejoindre. Bah moi ça me fait plaisir, ça me fait plaisir, Jotun, de faire le tournoi aussi. Et puis c'est pas, c'est a priori, euh, vous aussi ça vous fait plaisir, vous êtes nombreux sur le live, donc euh, c'est cool. C'est le but, hein. c'est qu'il y a un maximum de monde qui apprécie l'event. Le, euh, les effets continus sont doublés ici. Laboratoire, Waouh wow, relou. Oh, on va voir ce qu'il joue. Il joue Zabou, c'est un contrôle. Ah non, Zabou c'est dans quoi Ah non, Zabou c'est dans le négatif Waouh. Ok. Zabou, il y a quoi dans Zabou Ah, Zabou c'est euh, négatif. Ah, full point. Ok, ah, ça peut être un peu chaud. On va faire plein de Hulk. Ouais, c'est pas mal de faire plein de Hulk. Je peux snap, je pense. C'est un peu grid, mais même si on prend euh, Mister Négatif T3, je pense que déjà les Hulk, on faut gagner la ligne. Vu qu'il n'y a pas de Chang'Chi dans son deck, il y a... Euh... Bah, je peux vous montrer la liste. C'est celle-là. Beast, Warlock, Psylock, Zabu, Iron Earth, Mystics, Wolves, Storm, Mister Negative, Wong, Iron Man, White Tiger. Le Wong ici. Donc la ligne, elle est bonne. On va passer et faire Aero Shiolk, je pense. Ah non, on est côté 4. Je vais juste passer. Bon, on aura l'aéro. Il a Wong sur citadelle. Ouais, mais il y a quand même beaucoup là. Hein. Il y a 36. Hein. Là, la ligne, il la prend pas. Hein. Psylocke, ça fait plein de mana. Je peux juste faire aéro. Je pense que je vais juste passer. Quoique, un peu chiol Polaris. On a l'init. On fait des points à gauche. On bloque la ligne à gauche. Et euh, on bloque la ligne à gauche, possiblement, on finira par aéro à droite, il y a quand même beaucoup de points ici, avec, avec Iron Man, ça peut être un peu relou mais, Walt Bane, c'est gros, White Tiger, ok, intéressant. Ouais, Wallsbane c'est gros, c'est 25. Euh, je réfléchis s'il y a un play... 20... Est-ce que c'est pas Shuri Titania à gauche Ah s'il fait euh, Iron Man ici, on a perdu. A Iron Man nous fait perdre, c'est tout. Non, il y a Iron Horse aussi. Je crois qu'on va partir. Relou, hein. Relou, mais ça se tentait. Je pense il y a Cosmo dans le deck. J'avais un beau spot. Là, il y avait vraiment 25. C'est un peu org, mais euh... Dommage, il y avait un. Bon, ah, tant pis. Hein. On a le droit de donner 2. Hein. On a le droit de donner 2. Bon, c'est intéressant. Déjà, il a pas snap lui. Deuxième match. Ok. Euh... Sunspot Armor à gauche. En fait, j'ai toujours peur d'aller sur des lieux où on ne sait pas si ça change et tout. Même si je snap T1, j'essaye quand même d'être un peu précautionneux avec les lieux. Vous voyez. Les effets conduits sont désactivés. J'ai pas besoin d'Armor dans ce match-up. Hein. Je crois. J'ai pas besoin d'armor, donc on va lézard ici. L'armor est ouais, inutile dans ce match-up. les sunspots c'est cool. Puis on a chaud. je snap parce que j'ai chouruille. Ok. Les effets révélés ne se déclenchent pas, cet emplacement Wong ne marche pas, Wong ne marche pas. Wong ne marche pas. Storm ok. Bah, Shuri, on a 7 points. Il a combien Il a 4 mana 4 mana, euh, même Wallsbane. Il gagne pas, non Ah, si, ça fait 3. Ça peut être chiant en vrai. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix en vrai. Techniquement, on n'a pas le choix. Mister, Mister, c'est bien. Après, il a White Tiger, il peut prendre ici. Ah non, il peut pas. Il peut pas jouer White Tiger à droite, ni à gauche. Je fais quoi Juste passe. une touche Ciel Cairo. Il peut pas Tiger, ouais. Juste, ouais. Juste skip, ouais. Ok. Oh ça c'est relou pour nous. Mais bon c'est pas très grave. Au moins on a deux lignes où on peut cosmo. En fait c'est relou mais en même temps ça... C'est pas si relou que ça. L'hôtel de la muerte. Oh, c'est cool ça pour nous. On a armor, qu'on pourra jouer là si on veut. Psylocke, ok, plein de mana. Oh relou. Ah c'est pas évident qu'on attend. Je pense pas. Mister. Les abous. Okay. White Tiger est chiante, mais c'est tout. Mais au mid, en fait, je peux pas perdre. Je vais juste Red Skull à droite. Donc à droite, j'aurai trop de points. Et au mid, juste je passe. Ah, bon, bah on va Red euh, au mid, je pense. Wong, ok. Euh, ouais. Ah, il va White Tiger. Est-ce que c'est grave C'est moi qui démarre. Je veux juste White Tiger. Tossmaster fonctionnera pas. Red Skull à droite Pourquoi Et je passe au mid C'est pour White Tiger. On a deux flottants. On essaye de gagner juste avec Sunspot. Je peux pas mid, il y a ça. Euh, par contre, je peux, je peux. Je peux considérer que Sunspot peut me faire gagner tout seul. Ce qui est une vraie possibilité. On va voir. Ironers. Non, on a perdu. Peut-être fallait attendre avec le Cosmo, c'est dur à dire. Peut-être c'est un, ouais. façon je pouvais pas prendre le Mid. Sunspot, Cosmo, Snap. Central Perk, euh, Ouais. Je peux garder Cosmo pour Wong. L'avantage, c'est que lui, il me donne l'init. Après, l'idée, c'est quand même d'être de jouer des cartes, quoi. D'être actif. Je ne pas trop attendre non plus. Asgard. C'est pas mal Asgard. Je préfère ça et ça. Past, ok. On peut passer. Cosmo. Le passe me va. La storm, ok. Je pense pas que ce soit très grave. On peut Cosmo Shielk ou Shuri. Peut-être en Cosmo maintenant. je fais ça, je gagne forcément là et je fais Cosmo ici, plus Red Skull ici Merde, l'ordering est pas bon si j'ai... Euh... Ah non, mais ça change changera j'allais dire si j'ai Tass Master mais... Donc là, il y a White Tiger le mythe façon on abandonne. et à gauche, on va... Euh... Ah, on peut faire 10 à gauche avec ça Ouais, autant faire ça, non Ok. Manche 5, on joue. On démarre à 2. On démarre à 2. Euh, ouais, let's go on va jouer 4 euh, ici j'ai une curve on va jouer 4 Tart, euh, on va Polaris le Wong. Wong intéressant et past ok ok un héros ici j'ai l'init c'est important c'est pour ça que je me suis battu au mid avec les arts. Ça, hop là. Et Storm. Ok, ça me va. Je pense qu'on a trop ici. Faire gaffe quand même. 3, ça fait 11, ça fait 22. Avec euh, Iron Man à droite. Pas Iron Man à droite, ça fait 22. Il est, il est à 3. La question, c'est que je prends l'écart, quand même, non Iron Man à droite, 22. Ça fait 11. 11 et 11, 22. De toute façon, ouais. ouais ça change rien. Bah, il aurait pu jouer, là. On jouait 4. Ok. Euh, Dernier match, euh, c'est un snap. Ah, on peut pas. Ok. Euh, quand une carte est déplacée ici, elle est détruite. On a ça. Il va sûrement jouer Wong ici. Euh, si ouais, Wong ici, est-ce qu'on veut sunspot ici, j'imagine De ouais, toute façon, on n'a pas l'info. C'est dur d'aller là. L'Ardeville il aime pas qu'on aille sur les lieux où on voit pas. Ah, il aime pas qu'on snap quand on, voit les, quand on voit pas les lieux. Ah, si t'avais pu Ah, on gagne au mid <rire> C'est drôle. Ok. Je pense pas, que je vais faire chore sur tour fisque. Enfin, je suis pas sûr, peut-être en vrai. Et je ferais master à droite. Ouais, sûrement. Bon, j'ai eu des belles mains. Hein. Chaque fois, j'ai eu euh, Sunspot Shuri. Ça aide. Hein. Qu'on se le dise. Hein. Ça aide bien. Je peux pas passer. C'est vachement dangereux. Je pense que si je fais juste des points, ça devrait être Ok. Mystique. Ouais. Et Wolfsbane. Ok. Bon, on a quand même pas mal de points. Hein. Bah, C'était chaud, hein. parce qu'il nous a mené 6-4 euh, à euh, un moment. Enfin, il nous restait 4, il nous restait 8. Mais bon, on s'est abattu, on s'est accroché. Vamos. Ouh. Donc, il y a un euh, dagger, mouvement. Deck mouvement. Euh, mouvement, ça peut être relou. Avec le Storm. Il y a un deck Mister négative. Avec le Zabou. Bah La même liste. Ah non, aussi la même liste. Hein. Ah non, il y a Jubilee cette fois. Et la Jane, ok. La Jane. Ah ouais, putain, la Jane, ouais. Tu pioches ça, ça ça, ouais. Et euh, Professeur X, euh, Warpass, un hein, continu. Euh, on va prendre Choury. <rire> Incroyable. Ok. Ouais, il y a mouvement, c'est cool. Euh, ah oui. Merde. Euh... 57... 57... Let's go. K euh, cinquième match du tournoi. On snap. Faire plaisir à Dardeville. Je ne pas jouer contre Kawa encore. C'est un bon joueur ou pas Il parle pas trop fort, il est à côté de moi. <rire> Ok. On va faire ça, et en fait, on va sûrement faire Polaris là-dessus. A... Attends, vraiment, euh, on sait pas ce qu'ils jouent. Je vais quand même regarder la liste. C'est un armor. Donc il y a armor, c'est Ant-Man, Mojo, Armor, Lézard, Captain, Cosmo. Oh, il y a Sandman. Intéressant. Euh, oh waouh c'est rigolo ça en vrai Putain la chatte Est-ce qu'on le fait maintenant J'ai peur de perdre en vrai quand même à gauche je vais Faire ça je crois Moon Knight Sandman qui défausse rogue Oh non mon rogue Ouais. en vrai on peut perdre à gauche s'il a Warpass Warpass c'est gros et il y a Captain America ça fait 7 nous on, aurait... on serait à 7 je tente faut pas qu'il ait Warpass sinon tant pis pour nous On va repasser. Bon c'est pas si grave, c'est juste qu'on va abandonner à gauche quoi. C'est pas la fin du monde. Euh, on passe et on fait shield Taskmaster. Euh, en fait le truc c'est que si on, prof on prend professeur X on n'est pas rect. Sur 5. il a snap. Ouais. Professeur X à gauche. Bon, à la gauche, on aurait abandonné de toute façon. Ok. Euh... Bah, en vrai, si on fait Aero plus ça, bah l'inverse plutôt. Il peut pas jouer au mid. Il y a quoi qui peut être relou Il y a Mojo. Il peut pas à gauche jouer Clo. Euh, Il y a Clo dans son deck, mais... Spectre, Ouais, le mid, je pense que c'est bon. Ouais, je ferais bien ça. En termes de points, c'est pas mal, non C'est 20, 27. Bah, Il joue pas, jamais. Ouais. Par ah, là-dessus Ouais, le destroyer on le bat. Ouais, j'ai pas de délai. Pas de c'est nice. euh, ouais, un peu ambitieux euh, non j'ai pas de délai sur le live bah euh, sur un tournoi live il n'y a pas de tricheur c'est que sur internet qu y a des, les gens trichent voilà c'est ouais, un peu ambitieux de sa part je pense que le professeur x euh, il aurait dû le mettre euh, genre à droite c'était franchement à droite il gagne je pense s'il fait x enfin, c'est un peu tendu quoi ouais je pense qu'il fait c'est non c'est pas surveillé mais les gens trichent pas mais euh, ouais je pense c'est une erreur le... Je pense qu'il faisait X à droite. Parce que là, il avait gagné quand même pas mal de points à gauche. Ouais. Je sais pas s'il gagnait à droite. Parce que je pouvais toujours gagner. Je pouvais toujours faire à la fin 20 à gauche. Et Tass Master au mid, tu vois. Donc je faisais 20 à gauche, 20 au mid. C'est quand même des points, 20 à gauche, 20 au mid. Mais en vrai, s'il faisait juste. ouais Parce qu'il pouvait pas de destroyer à gauche. Parce que ça tuait son Warpass. Donc c'était quand même pas évident pour lui. Hein. Je pense que le match-up il est un peu compliqué. Parce que nous, on peut vraiment gagner sur deux lignes. Et lui, c'est un peu l'idée, c'est Professeur X, ça gagne sur de Ligne, mais on a juste plus de points que lui. Bah L'armes, c'est bien quand tu Sunspot. On peut pas snap. Est-ce qu'on joue des cartes comme ça euh, C'est quoi l'intérêt de les garder si jamais il y a un lieu qui défausse, je crois qu'autant les garder j'imagine. Wakanda. Wakanda. C'est bien pour lui Wakanda avec son destroyer. On ouais, le... va, se... ouais. va se battre un peu au mythe Non il a pas Moon Knight dans son deck. Il a eu Moon Knight parce qu'il y a eu un lieu qui a donné euh, qui a donné chacun un, un, un, un tour 3 à chaque joueur mais sinon il l'a pas bon ça ça pourrit les deux decks hein. on va passer on va sûrement faire euh... ça -ce ouais c'est dur de, je pense qu'on va prendre ici le mojo, on va pas essayer de se battre quand il y a mojo lézard. Warpass. Ok. Donc il va se battre au mid. Donc il va falloir brûler un peu le mid. Euh, ah. C'est dur ça. Je crois que c'est juste ça, non Ah, nice. Je crois. Hein. Ça prend ça. Non Ok. Euh, faut faire attention, il a. Euh... Ouais. Faut faire gaffe. Il a. Euh... Comment elle s'appelle euh, Spectrum. Spectrum ça ferait gagner au mid. Après il peut pas jouer au à droite, sinon il perd au mid. Donc c'est quoi le play S'il fait. En fait s'il fait quelque chose ici, il pète là. Ah ouais. Non. Moi je ferais bien un truc de ce style-là. C'est con, mais... Je fais 6 et 2, 8. Ah ouais, non, mais je perds ici. Mais je gagne ici. Et... Mais j'ai pas envie d'aller sur Necrochat en fait. Bah, de toute façon, je suis obligé de jouer. Ah, Clo, GG. Clo. On peut pas contrer Clos, hein. De toute façon, on a que des, des rocs dans la main. C'est ça, hein. enfin il n'y a pas d'autre play, hein. C'est un. <rire> ouais. Ouais, le clos, le clos, le clos. L'incroyable clos. Vormir. Euh... Alors le problème c'est que lui il a Armor Plus. Professeur X. Donc ça c'est quand même assez relou pour nous. C'est très chiant ça pour nous. Ouais, les patates, ça nous a pourris. C'est mieux pour lui, il a plus de cartes dans main. Euh, je sais pas si je vais aller là. Ah oh, on a Armor à gauche, peut-être on va Armor à gauche. Là il fait Lézard. Ça, en fait ça lui donne trop d'avantages d'avoir le Vormir où il n'y a rien dessus. Mojo World. Euh... On va Polaris ici je crois en vrai. Il y a Cosmo, on ramène le lézard. Donc là, on est vraiment énorme au mid. Sunspot, armor, je crois qu'on va à gauche, on va faire ça. Juste... Je pense qu'on va pas se battre sur Mojo, c'est trop compliqué. Donc on va juste faire armor, sunspot. Et au prochain tour, on va passer. Et l'avantage, c'est que... On bloque euh, tout ce qui est à base de sur T5, de ce qu'on a pris à gauche, donc on bloque le Professeur X. Vous voyez il ne peut pas Professeur X à gauche, là juste on passe, et derrière on fera ça et ça. On est d'accord, il n'y a pas de X possible dans sa range. Hein. Et puis on profite du Sunspot, donc c'est un, bon, un bon draw ici le Sunspot. Je peux pas snap, de toute façon il joue un. Ça passe à 2 à partir de la ronde 5. Même s'il a 1, il me gagne, il gagne, il, il gagnera quand même 2. Ou... Mais là, il ne reste qu'un. Euh, et on n'est pas encore ronde 5. On est ronde 4, je crois, là. Prochain tour, par contre, s'il gagne, ce sera 2. Bon, on a quand même beaucoup d'avance. Hein. Quand tu perds 8 au début, c'est pratiquement mort. Hein. La probabilité de gagner, elle est extrêmement, extrêmement faible. De ce que j'ai vu pour le moment en tournoi, ma, ma maigre expérience de tournoi à Marvel Snap, quand tu perds 8, euh, premier match... Euh, pfff, c'est à 99% de chance de perdre le truc. Ah, ça c'est un peu relou. Après on a quand même des points à gauche. En fait il peut pas... Euh, c'est relou. Il peut pas euh, destroyer au mid. S'il fait destroyer mid il perd. S'il fait destroyer gauche il perd. On a 5 flottants. Ah non mais il nous met 109 points dans le visage. Ah, c'est relou. Non, mais on perd, non Tout le temps. 17. 17 moins. Attends, mais ça fait plus de points, ça Ça fait 17 moins 3. Ça fait 11 Ça, c'est 10. Ah non, mais en termes de points par rapport à gauche, je crois qu'on perd. On a 5. Ça fait 15. Il est à 15. Ça fait 10 et 5. Ça fait 15. L Égalité là. Ah, c'est 50-50. Donc, on a perdu. Il faut juste qu'il aille au mid. Ou alors, je passe carrément. Je me dis qu'il va aller à gauche. Et je prends le point qui vaut. Je pense que c'est ça. En fait, s'il va à mid et qu'on fait ça, on a gagné. On s'en fout. voir il y a armor. Je pense que je vais passer. Je vais, passer. Je vais faire un, truc, un play de fou, mais je vais passer. GG. Ah, Spectrum. Dommage. Si on mettait Shiel, euh, qu'on passait. J'ai tourné autour de... Pas destroyer left, ah putain, ça détruit ça, c'est vrai. Exa exa Exa Exa ah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est sûrement chez le mid, j'ai voulu faire un play un peu tricky. Je pensais qu'il avait destroyer, mais c'est vrai que j'avais pas vu qu'à droite ça pétait. Tout à fait, tout à fait, euh, pas mal ça. Beaucoup. bon on a une belle main, on a ouais, on aurait dû mettre au mid. Il se bat, il se bat. Bah, Il faut, il faut. Il a bien raison. Bon. Bon, bah, le mythe, c'est perdu. Hein. C'est lui qui commence. On tente ça quand même. Ah c'est pas mal ça. Il nous laisse le intéressant. Il nous laisse le ce qu'il aurait pu gagner la bataille de Hulk c'est très intéressant pour nous, il essaye de gagner le raft mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose je pense que ça va être compliqué quand même pour lui Est-ce que je prends juste le lead ici non parce que ouais plutôt à gauche je pense qu'on abandonne le raft de bourriner dessus le... on peut passer mais on prend Sandman, c'est ce qu'on a pris la game d'avant je pense qu'on va juste faire Red Skull alors en fait s'il fait professeur X au mid on a perdu, je pense qu'on va reste que le mid. Non ah, il joue pas de Professeur X, ouais, nice. J'aurais pu ouais. passer, on perdait. Et là on va euh, Si on fait ça, ça devrait être bon. 17, on a 17. Ouais, je pense que c'est dur pour lui de gagner à gauche. Spectrum, ça marche pas. est qu'il y a un truc où ça fait des points Ça, ça fait 8, 9, 10, 11. Ça revient au même. 8, 9, 10, 11. Ah non, mais là, je suis à 10. Ah non, mais je peux pas tout jouer. <rire> qui est con. Euh, ouais, je sais ça. GG. Copo qui joue... Est-ce qu'il y a un deck qui peut battre notre Chouri Enfin genre est-ce qu'il y a un truc relou Leech. Leech un peu mais. Ouais c'est mon premier adversaire. Wave. Wave et leech, c'est des cartes qui bloquent She-Hulk. Ça c'est le meilleur match-up pour nous, il va pas le sortir. Après ces deux decks là, franchement. Euh... En fait, ces deux decks là on les pète avec euh... Serra Control mais. Il y a un aéro là. Yep. Non, je pense qu'il faut. On va chourir. Ouais, lui, c'est pas super chiant. Bah, ça dépend en fait. Ça bloque la Chiolk. Ok, let's go. C'est le sixième match. va-t-il nous sortir Je veux pas 0-T1. Ah, ça, c'est horrible pour nous. Est-ce que c'est horrible pour lui On verra. Ah non, bah si, on va 0-T1. Euh, okay, ça. Mais ça, c'est horrible pour nous. Il bah, y a quoi si on a She-Hulk Il a Snap ah, On va pas partir. <rire> on, par, <rire> on part jamais T1. Wave, ouais, ça bloque She-Hulk, ouais, c'est vrai. Bah y a, ouais, Wave et euh, leech. Tout dépend. C'est quoi C'est Queen Jet. Donc c'est le deck avec Aéro. Euh, ça, c'est cool pour nous. Qu'on va avoir... Oh, nice ça aussi. Ouais, super ça. Donc dans son deck, ce qui est problématique, c'est qu'il a Wave, Cosmo, Aero. Mais en vrai, on fait pas mal de petits points dès le début, là. C'est vraiment bien. Tour au Scorp. Donc on va... Euh... Là, on a 5. On est sur T3. Je pense que c'est trop de faire ça, non ça fait pas trop de points. Bah. T4, il a pas beaucoup de points. Il a la White Queen. En fait, j'ai envie de faire juste ça. Ou à la fin. Genre, non, je vais faire ça et ça. Et sur le T4, je vais juste faire Cosmo mid. Pour bloquer sa White Queen, je pense que ça suffira. Ouais, mais il va pas demander le mid. Putain, c'est relou là. Peut-être qu'il faut juste Armor ici. En fait j'ai pas envie de bourriner un sunspot euh, au milieu. Ok, comme ça on a euh, on a 8, ça suffit. 8 on meurt pas sur.. Euh... Ok intéressant. On fait quoi Cosmo à gauche Il y a déjà un Cosmo on passe. Juste. Au mid on gagne. Hein. Il a fait Cosmo, il y a She-Hulk dans son deck mais il peut pas She-Hulk au mid. Ouais, sunspot, sécurise mais c'est pas sécurisme le sunspot. C'est juste trop de points au mid. C'est pas sécurisé quand t'as trop de points, tu vois ce que je veux dire Ça, c'est une grosse erreur. C'est de vouloir mettre trop de points, et en fait, tu perds trop de points sur les deux autres lignes. Tu te commites. C'est pour ça. Petit tip, Star de ville. Il est gratuit, celui-là. Euh... Après, il peut peut-être... Ouais, 8 points, c'est beaucoup. Je passerai bien, moi. Là, il va, va, Moon Girl, de toute façon. Je vais passer. Ah, Moon Girl, la droite. Ah, j'ai failli faire Cosmo. Bon, c'est pas si grave en vrai. La ligne, elle est pour nous. Euh, il peut pas faire son Dino, donc on va passer. Et on finira par Aéro à droite. Ah putain il y a Queen Jet il peut dino. Est-ce que c'est grave? Je sais pas si c'est si grave en vrai. En vrai c'est 50-50 À moins qu'il aéro à droite. Ah non mais c'est l'aéro à droite il a perdu. Ah ça se joue non En vrai, sans blaguer Si on fait Red Skull à gauche et qui va à gauche, on a perdu. Si on fait Red Skull à droite et qui va à droite, on a perdu. Si on fait Red Skull à, go à droite et qui va à gauche, on a gagné. C'est 50-50, non À moins qu'il fasse plein de petits points, mais... Dino Sentinelle. Ouais. On s'en fout, ça change rien. j'abandonne pas hein. franchement les 50-50 les semi-50-50 50 comme ça je vais jusqu'au bout hein. il aurait dû jouer je pense que moi j'aurais joué à sa place quand même parce que je pense qu'il est un peu plus que 50-50 oh euh, bah, sachant que son spot est à gauche un kill c'est vraiment trop bien pour nous c'est vraiment trop fort comme lieu. Je pensais que t'avais She-Hulk. Ouais. ouais. Ouais, je pensais ça, clairement. Je pense qu'il pensait que j'avais She Hulk. D'où l'intérêt de papa. Pareil. Ok, Kunjet. On peut passer une touche au mid peut-être. Non, on passe, au mid Polaris. Pour moi qu'on peut Polaris. Euh... On bourrine à gauche ou alors à droite. À droite on ramène Quidjet sur Necrochat. Non mais en fait je vais le bloquer à gauche. Je crois que je vais faire euh, Polaris qui ramène Quidget. Wave. Ça nous va dans Wave. On va sûrement faire Aero à gauche. Drax. Wando. J'ai déjà snap. Hein. Ok. Donc là au mid on a gagné. L on va bloquer à gauche pour être sûr. Et on a gagné le, le match. Je pense. Ok, bon ça se prend, hein. On est même devant. Ok, donc là faut quand même réfléchir parce qu'il peut y avoir un aéro. Donc on peut pas passer. On peut pas passer. Euh, la question c'est son sunspot, il est gros, donc faut quand même faire des points. Si on fait 7, il gagne en 2 streets. Mais 2 streets, c'est dur. Moon girl. Pour les dinos Ouais ouais, c'est ça le truc pas si évident en vrai. Et si on passe, est-ce qu'on gagne quand même pas Non, c'est dur. C'est par rapport à ça, mais il n'y a pas un play où on fait genre euh, zéro titania à gauche, le ça. Bah il peut aéro ici. Je sais pas, je suis pas sûr. Je crois que je vais prendre l'info Donc il me girl Je crois que je vais prendre l'info plutôt Là il peut pas aéro parce que j'ai quand même beaucoup de points Donc là je peux faire euh... On a zéro red skull C'est sûrement le play 0 et red skull ici Zéro Red Skull. Et s'il ramène à héros, on gagne. Après, il peut gagner sur, euh, sur Cosmo ici. Ouais, il joue Cosmo. Cosmo là, il gagne. Mais c'est pas un play qui est intuitif, quoi. En général il va plutôt mettre soit un autre dino, soit... soit juste passer pour sunspot. Tu gagnes à droite au point. Pas s'il a dino. C'est un peu chaud, je pense. Son dino il est, fa... il est 15. Hein. Au mid il a 15 de dino. Sachant que nous on prend le moins 3. Si on fait juste Red skull, euh, 0 Red Skull au mid, on perd, hein, je crois. On snap. Euh, ah, ça, c'est vachement intéressant, en vrai. Parce qu'on peut la jouer en vanilla. Sur le château Plunder. Lui, il a pas de T6. Ah si, il a un, une shiel que vanilla aussi. Après, il a Aero, accessoirement. Ok, cool. On proc dans 4 créa. On va zéro Polaris. Je pense que c'est ok. De toute façon, en termes de cœur, on va faire ça, ça. Ça, ça, ça. Tant pis, on en ramènera rien, mais c'est pas très grave. c'est juste d'avoir le petit 3 en plus. Ça peut jouer. Vu qu'on va pas le rentrer dans notre curve. Enfin, en tout cas, dans, par rapport à la main que l'on a. Faut avoir l'initiative, par contre. Si je fais ça. Ouais, je vais essayer quand même de combattre le sunspot. Agent Coulson. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a l'init pour le moment. Donc là on fait Shuri là. Et ou ça et ça, c'est cool, fat aussi. Mais c'est important d'avoir l'initiative pour éviter de se faire euh, aéro. Ou même de se faire Cosmo à la fin, sur un taskmaster, des plaies un peu vicieux. Cosmo, ok. Donc là vous voyez l'init là, ça nous a permis de Shuri avant son Cosmo, c'est important. Donc là on va jouer une, euh, un monstre ici protéger du cosmo ça il pourra pas aéro omide et ramener toutes les mêmes créatures sur la ligne du red skull aéro euh, ok qu'il a quoi dans sa il peut faire chiolk à gauche juste Shiulk à gauche il gagne sinon on va à droite non peut-être nous faire ça euh... on peut pas aéro là s'il joue deux cartes on peut faire juste aéro ici il y a quoi sinon il a un... il snap intéressant dino dino est gros Vanilla, Shielk, ça a l'air sympa. Ouais, sinon juste Aéro à droite. Il va Dino au mid. Ça, ça je crois. Valkyrie. Il y a pas Valkyrie dans son deck. Ah, c'est l'agent Colson. Ouais, bon, on peut pas euh, partir sur un bluff snap. ça enfin, c'est pas un bluff snap, mais il y a, y a une carte qu'on ne connaît pas. Ok. Mmh. Oh, nice. On a des points. Je veux pas snap quand même. La RNG, ouais, bah, je préfère prendre ça maintenant qu'en quart de finale. Hein. <rire> si je pouvais prendre la mauvaise RNG maintenant, ça me va. Hein. Pour le coup. C'est pas si dérangeant, en vrai. Hein. Je vais snap, je pense, non J'ai des bons points. Hein. Bah, c'est la force de l'agent Coulson, c'est clair. Euh. Ouais. RNG, c'est euh, la chance, quoi. C'est des cartes de chance. C'est quand la chance te fait gagner. En tout cas, Ted à gagner. Euh... Ah, Jean-Coulson, ça génère un T3 et un T4. Non, un T4 et un T5. Donc euh, okay. Donc là, on est devant pour le moment. Euh, ça, c'est 3 points. J'ai vraiment envie de gagner Kill sinon on est mal. S'il rajoute 4, il peut rajouter 4, il peut rajouter Lézard. Pour rajouter White Queen, je pense qu'on doit quand même essayer de se battre. Je pense qu'on doit se battre sur Kheilna. Moon Girl, ok. Je crois que ça nous va vu qu'on a Aero, j'imagine. La grosse créa à gauche. Ok, donc il passe. Donc ça veut dire qu'il a une... Il a shiulk. Dino, double shiulk. Donc là, si on fait aéro ou humide, ça devrait être bon. Ouais, c'est Agent Coulson. On, on, franchement, on aurait pu presque partir sur Agent Coulson, mais c'est vraiment une lecture de genre de, de poker. quoi, Et c'était compliqué quand même. Mais en vrai, ça se peut se faire, hein, franchement. En vrai, c'est con, mais ça se fait. Hein. Je pense qu'il y a un play où tu... Je pense qu'il y a un play où tu. Comment dire Où tu pars sur Coulson. En mode. Euh, S'il si snap, c'est que il a la carte qui fait gagner. Mais bon, après, franchement, ça veut dire que tu peux te faire bluffer. Mais en même temps, le spot il est tellement rare que. Ça aurait été. C'est dur de partir hein, quand même. En mode, j'ai gagné sur les cartes de son deck. Mais il y a une carte qu'il a générée aléatoirement qui peut peut-être gagner. J'ai perdu ses cubes sur Valkyrie. Il a généré avec coup de son. Ouais, le play, c'était de faire comme je fais, fait, mais c'est clair. Je pense. Hein. Après, ce, le snap, il, il annonçait quand même de la puissance. Nous, on pouvait faire ça. Il le sait. C'est dur. Ok. Merci, euh, coucou Bix. Merci pour le soutien, c'est gentil. Merci. Oh, ça peut être pas mal pour nous, ça. Franchement. C'est max 2. Si on snap, ça change rien. Faut qu'on en gagne une sur les deux prochaines. On a Aero, il a Wave. Euh... Ouais. C'est pas forcément une bonne nouvelle en vrai. C'est plutôt une très mauvaise nouvelle. Bon pour tous les deux, hein, je crois. T5, les cartes doivent être jouées ici, donc il va faire un dino ici. On le sait. Comment on bloque ça L'agent agent son, ouais. La bonne carte. Euh, donc là, il va peut-être Moon Girl. Je pense pas qu'il Moon Girl à droite si parce qu'il aura déjà Dino à droite, Je pense qu'il va plutôt Moon Girl à gauche. Moi, sa place, c'est ce que je ferais. Merci Shadow Lutess pour le Prime. Depuis le temps que je voulais me sub ici, c'est chose faite. Merci pour tout, t'es génial. Merci à toi. Merci pour ton aide. Oh, nice. J'ai un génie. <rire> ok. Boum. On passe. Ah, mais on prend un héros C'est dur. Non, je pensais que je serais de Skull. En vrai il a pas forcément euh, Dino. Hein. Ouais, C'est un beau hein. C'est clair, clairement un beau C'est un bon joueur. Donc là il y a des.. Il euh, y a un Ah non, on remarque qu'il n'y a qu'une She-Hulk. Bon, il peut quand même faire des points. Nous on est à 15 ici c'est gros hein. 15 sur le Skull Et Titania à gauche Dino, Shiulk. Ouais il peut Dino, Shiulk. Genre à droite Dino fait gagner Je pense qu'on va faire ça et ça Ou zéro peut-être ça suffit on peut pas mettre qu'une seule Titania, je pense que c'est zéro. Ouais, zéro vu que je commence. Bon. Aéro. Ouais, Aéro chiolk Aéro Shiulk on perdait. On peut pas bloquer. Il ah, faut jouer plein de créa. Let's go, la der. La der, on peut pas snap. <rire> Ça c'est cool. Ah, plutôt chourie hein. Heureusement qu'on a l'init, on passe juste avant. On va faire des points, hein, plus que lui je pense. Hein. L'avantage c'est qu'on a l'init en plus. Donc là on peut faire genre ça, boum. là on a une sortie on a on est aidé par les par les lieux et on a une sacrée sortie après euh, lui il a eu euh, Valkyrie hein. <rire> on a vraiment eu de la chance aussi hein. zéro et Titania non pas maintenant autant le faire au prochain tour là ben, on fait vraiment des points en pagaille hein. on va finir par héros au mid c'est tout Yep. Zéro. Et Titania là. Et ça là. J'ai même un play plus tricky. Je pense qu'on va faire ça. De toute façon, on sait qu'on a gagné. J'avais même un play où je fais Aero à gauche et qui ramène Aero à droite en bloquant Elysium. Oui. Nice. Il était, ce match, il était beau. Ce match, il était beau, il était dur. Allez hop, dernier match de, ces, de cette phase qualificative pour le top 8. Ça, ça, peut être relou, mais... Petit snap pour commencer. Thor... Oh, il joue le Logjo Thanos... Euh, pas Logjo, pardon. Thor... Thor euh, euh, Logjo. Excusez-moi. Ok, c'est un peu relou dans son deck il a pas de carte 8 donc c'est juste des points je pense que le matchup est plutôt bon après il y a Magneto qui peut être un peu tricky euh, je pense qu'on va faire ça ouais faut faire attention il euh, y a Nightcrawler qui peut se déplacer il y a, y a le Hulk dans son deck Hulk, Infinite ouais c'est des monstres quoi ils sont doublés, ça change pas grand chose. Euh... J'ai pas besoin de protéger ma carte. En même temps, j'ai envie d'avoir des points pour bloquer le Thor. En fait j'ai envie d'avoir juste 6 de plus par rapport à Thor. Là vous voyez, c'est con mais j'ai 8 de plus. Là il y a le Lockjaw ici. On a l'init on peut peut-être euh, bloquer Jubilee au mid peut-être on va bloquer Jubilee ah non voilà. Dracula bon là ça devrait être gagné je pense si on fait aéro ici et ensuite on, je regarde parce que Magneto ça peut enlever Lézard et Cosmo. Ça peut être un peu chiant. Je pense que c'est quand même aéro. Ok, la Jane. Intéressant. Là c'est bon. De toute façon on va tout jouer. Genre c'est quoi, c'est 0, Titania, Polaris. Même si la Magneto, je pense qu'on a quand même toujours les points là, et à gauche, on a quand même pas mal. 0, Titania, Polaris. C'est pas évident. Reste un mana, on est à 17. Après, on a plus 5. On joue ça Ou alors, on bourrine à gauche. Ouais, c'est un peu risqué. Il peut ne pas concede. Il peut vraiment faire beaucoup de points à gauche. Ça, c'est pas mal, en vrai. Wasp. Ok. Ouais, c'est important, le... Le Polaris, là, sur le Sunspot. Parce qu'il a Magneto... Et on fait 22. Ouais, il fait quand même plus. Ouais, il fait quand même plus avec le magnéto et la wasp. En fait, c'est la wasp. Après, il aurait gagné à l'écart, j'imagine. Ouais. Euh... Plunder, ça peut l'aider plus que nous. Mais je pense qu'on on un... a quand même un snap avec une main comme ça je pense. Elle ah, a fait beaucoup de points à la fin. Bon, on a une belle main quand même. Faut juste pas nous mettre trop de vibranium. Polaris, juste là. Thor. Ouais. Bon, il pourrit un peu son deck. Vachouri là. Ouais, vraiment pas pour rire le deck Ça, ça va être chiant quand même hein. Le bay Lockjaw Nightcrawler Ouais, ça, ça nous a aidé plus que lui Oh wow. c'est gros hein. 어우 oh, Ça me fait combien Ça fait 30 Ça fait 44 44 et lui il a plus 8 34 à 44 J'ai juste peur par rapport à l'écart quoi Moi je ferais bien ça en vrai L'idée c'est de faire l'écart. Donc peut-être aéro Mid. Le problème, problème c'est qu'il a l'init. Donc je peux même pas. Sinon on aurait Cosmo. Je il y a peut-être moyen. Je sais pas si on gagne pas en faisant ça. Là il a pas beaucoup de retard. Genre, le l'arme qu'il a pioché, ça rattrape le retard. Ça fait 32 à 33. Marteau, Wasp et un gros monstre à gauche. Honnêtement, euh, ça fait chier, mais je crois qu'on va devoir partir. Hein. Ça sert à rien de donner 4 euh, juste par, euh, par bêtise. Hein. Spot un peu chaud là. Bon, on a une bonne main, franchement. On a vraiment une bonne main. Il n'y a vraiment pas de carte tricks dans son deck, mais c'est juste qu'il a tellement de points. Après il y a le Magneto qui peut être un peu chiant mais il y a vraiment juste beaucoup de points quoi. C'est un deck qui fait ouais, le Sunspot Torse, c'est vraiment un deck qui fait des kilos, des kilos de points. Là on est devant mais on passe derrière. Je pense qu'on va juste bourriner. Hein. Un bœuf hein. en fait, on gagne avec euh, aéro en bourrinant. À part s'il fait, euh... ouais, je pense que c'est ok. Non, si on fait ça et juste Titania ici, Vous voyez bah, en fait, Titania au zéro, c'est la même chose. Non, dans l'absolu. Voilà, Non, en, ter en termes d'écart de points, mais il n'y aura jamais une égalité. Est-ce que c'est la même chose Il peut jouer 3 créas à la fin S'il joue 4 créas Ah non, parce que les cartes de coin ne peuvent pas être jouées. Magneto à gauche, tu veux dire. Est-ce qu'il y a moyen de contrer ça Magneto, on se fait péter en vrai. Ah non, parce qu'on a lénite. Au pire, on peut peut-être peut peut gagner au mid, non Magneto. En fait, on perd ici, mais on peut peut-être gagner... Euh Ouais, GG. Ouais, ça fait pas mal de points. Ça avait pas plus de points que nous, mais euh, le, le magnéto est un peu chiant. Le magnéto est un peu chiant. Euh, je vous remonte la liste. Hop.